Bonjour, j'ai le plaisir et l'avantage de présenter aujourd'hui une innovation qui est un appareil très simple et qui va permettre de faire trois choses importantes. D'abord les calculs, les opérations mathématiques de base, et ensuite de jouer, mais aussi d'être utilisé dans des enquêtes approfondies lors de la recherche scientifique. Alors cet appareil s'appelle bien entendu le oiseau. Alors il est là. Et, mais il a été dérivé, ce wassau, de, de ce qu'on appelle le suruban japonais, un appareil de calcul qui a été inventé d'abord par les Chinois et qui a été connu sous le nom de Swampan, d'ailleurs c'est toujours utilisé en Chine sous ce nom-là. Et euh, maintenant, les Japonais l'ont modifié et ça, ça existe depuis des milliers d'années, bien avant même Jésus-Christ que ces instruments ont été utilisés. Ensuite, nous avons là le wallet qui est bien connu en Afrique aussi, euh, qui est surtout utilisé comme un instrument de jeu. Un appareil euh, avec lequel les gens surtout, au niveau des villages, jouent lors d'un moment de détente. Donc la combinaison de ces deux a produit ce que nous avons appelé cette innovation qu'on appelle le wasso. Alors il est là, euh, il comporte plus de trous, deux fois plus de trous que le wallet traditionnel. Alors il a un certain nombre d'avantages par rapport au en ce qui concerne les calculs, hein, par rapport au, euh, à l'instrument euh, japonais. Quand on regarde, on voit ce qui a été repris ici, à partir de, du soroban japonais. C'est le concept d'abord de position d'activation. On sait que sur le, euh, sur le soroban japonais, les boules sont dites activées lorsque elles sont placées contre la barre centrale que nous voyons ici. Et de la même façon... En ce qui concerne le oiseau, eh les, les trous qui sont de couleur rouge sont les trous de position activée. Donc quand les boules se trouvent à l'intérieur de ces trous, on dit que c'est en position activée. Nous disions tout à l'heure que euh, le oiseau présente quand même des avantages par rapport euh, au système euh, euh, du soroban. Euh, tous les deux, on peut le dire tout de suite, sont basés en ce qui concerne les calculs, sur la méthode décimale qui consiste à faire les opérations selon la position des nombres. Mais hein, lorsqu'on prend le soroban, on voit que le soroban utilise bien sûr le, les, les chiffres décimaux, à savoir donc 10, 20, 30, 100, 1000, etc. Mais il y a une notion supplémentaire qui est introduite dans le, dans le soroban, qui est la notion de kinère. Chaque boule qui se trouve en haut de cette barre représente en fait cinq boules. Alors ce concept, même s'il est original, perturbe un tout petit peu l'enfant lorsqu'il apprend les opérations mathématiques de base, savoir l'addition, la multiplication, euh, la soustraction et la division. Quand il les apprend et qu'il passe maintenant au niveau de l'école, ça le perturbe un peu. Alors cette, euh, ce point a été euh, bien examiné lorsqu'on a mis au point le oiseau, de sorte que le oiseau va utiliser uniquement les nombres décimaux. Il n'y a pas de kinère ici. Donc, par exemple, la première colonne représente la colonne des unités. Ça, c'est les dizaines. Ça, c'est les centaines. Et ça, c'est les milliers. Etc. Donc, l'enfant, en apprenant les opérations ici, peut passer facilement dans le système scolaire sans trop de perturbations. Sinon même sans perturbations. Alors, ce que je voudrais dire ici, en plus, c'est que... Euh, le oiseau permet de développer euh, la motricité chez l'enfant. Motricité surtout manuelle. Quand on regarde un enfant manipuler avec ses deux mains, hein, les boules qui se trouvent dans ce trou, on sent qu'il est en train de développer sa capacité à utiliser ses mains. Ça c'est un gros avantage. Lorsqu'on est avec le, ce ruban, eh bien, on utilise aussi les deux mains, mais c'est surtout les doigts. Hein, c'est surtout les doigts qui servent à manipuler ces boules. Alors on pourrait dire, oui, mais euh, sur le serouban les boules étant attachées à ces tiges, elles ont moins tendance à se perdre que euh, les boules du oiseau. Ça c'est vrai. Euh, on va dire tout de suite que les boules qui sont dans le oiseau sont les boules, euh, en fait ce sont des graines hein, d'une plante qui est bien connue en Afrique, euh, surtout en Afrique de l'Ouest, qui est euh, Afzelia africana. Et on peut dire tout de suite que ces graines que vous voyez là sont des graines non toxiques, hein, qui viennent donc de cet arbre, et on peut très facilement les remplacer. En plus, donc quand le oiseau est bien fermé, il n'y a pas trop de risque pour que ces graines se perdent. Mais ça peut arriver, en ce moment, on prévoit toujours un peu plus de graines pour les remplacer. Ensuite, on pourrait soulever l'objection que peut-être aussi un enfant peut avaler des graines euh, de acacia africana. Mais c'est bien connu par les forestiers que cette graine n'est pas une graine toxique. donc Cela ne pose pas un problème particulier. Un dernier avantage du oiseau, c'est sa versatilité. On peut l'utiliser pour trois opérations majeures. La première opération, ce sont les calculs. On peut apprendre aux jeunes enfants, des enfants de 3 à 7 ans. On peut leur apprendre les quatre opérations mathématiques de base, aisément avec ça. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est de l'utiliser en jeu, comme on utiliserait un wallet. Et il a l'avantage par rapport au wallet que on peut, les boules qu'on comprend, qu chez l'adversaire, on peut les mettre en position désactivée, ce qui n'existe pas ici. Et finalement, on peut utiliser le oiseau pour faire des enquêtes en milieu rural avec des gens donc, qui, par définition, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui savent quand même compter ou lire les images. En ce moment, on prépare des, des étiquettes pour les réponses anticipées aux questions et on demande aux personnes enquêtées de faire une évaluation. Le gros avantage, c'est qu'en ce moment, on va obtenir des notes pour chaque réponse anticipée, ces notes qui sont des valeurs absolues, mais qu'on peut aussi comparer. Et on obtient ainsi une hiérarchisation des différentes contraintes que l'on trouve au, long, au niveau des personnes enquêtées. Et cela permet d'identifier les portes d'entrée pour effectuer des réformes dans un certain système social, économique, etc. Certains pourraient objecter que les graines que nous utilisons dans le wasso, les graines de Afdelia africana, vont contribuer à la disparition de cet arbre. Il faut savoir que les graines que nous avons là, nous les avons récupérés auprès du Centre national de semences forestières. Et ce sont des graines qui datent de plus de 5 ans et donc, de toute façon, dont le taux de germination est très faible. Mais si l'on veut mieux participer à l'expansion de cet arbre, ce serait bien que les suppléments de graines que nous recevons, nous puissions en planter pour obtenir un arbre.